Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission favorite et « Il veut cure heureux ». Je suis Lionel et je suis en charmante compagnie. Bonjour à tous, moi c'est Deda et nous allons vous parler d'un thème aujourd'hui vraiment particulier. Eh oui, je sens que nous allons battre des records dans le chat. Alors le thème de ce jour c'est… Aïe, aïe, aïe, je frissonne déjà en vous le disant. Let's date, les lieux de rencontre et moins de rencontres. Yes. Comment faire pour rencontrer sa dulcinée ou son prince Quels sont les moyens que tu dois utiliser pour trouver le futur ou la future c'est dans cette émission que tu auras les réponses. Yes Et justement, cette émission elle est possible grâce à vous et elle est faite aussi pour vous. Donc pour nous soutenir et pour soutenir Evangel TV, vous avez toutes les informations qui s'affichent sur votre écran pour semer pour cette œuvre. Elle vous bénit, vous pouvez semer. Et nous passons sans plus tarder avec nos invités. À tout de suite après le générique. Bien sûr, avant de regarder le générique, abonne-toi si ce n'est pas encore fait partage, quand il y a d'autres personnes qui cherchent comment trouver leur dulciné, comment faire, et tu as, tu as la réponse à leurs questions. Alors, abonne-toi, like, partage, clique sur la cloche. Place au générique. Sur notre plateau avec nos intervenants qui vont se présenter à vous maintenant. Bonjour Alexandra. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Bonjour. Je suis Alexandra Christo, j'ai 24 ans, je suis chef d'entreprise, négociatrice en immobilier, banque et finances et au sein de l'église Acr SER, je sers en tant que chantre, je fais du gospel. Waouh <rire> Et aux côtés d'Alexandra, nous avons ah une ancienne. Eh oui Grâce Mélodie, du coup, euh, moi, je travaille avec TV. Je suis aussi auto-entrepreneuse et j'écris des livres. Voilà. Mm -hmm. wow. <rire> alors, à ma droite, nous avons Marisa. Bonjour. Bonjour. <rire> Bonjour Marisa. <rire> Bonjour. Tu peux te détendre, t'inquiète, on ne va pas te manger. Euh, panique pas, OK? Je panique pas. Oui, alors, je m'appelle Marisa. J'ai 30 ans, je suis maquilleuse euh, dans une chaîne télé, je suis aussi chroniqueuse dans Push Me Up, peut-être que vous connaissez. Aussi, prothésiste angulaire, vous me trouverez sur Au bout des doigts et aussi sur Belle Amir. Merci Marisa. <rire> et à tes côtés, nous avons Guy. Bonjour Guy. Bonjour Lionel, bonjour Deuda. C'est mmh. vraiment un plaisir pour moi d'être sur le plateau d'Evangile TV. Je me présente, je suis Guy Inchot, cofondateur de la plateforme Men's Code et de Clésis Junior avec l'école des futurs leaders. Et chez Men's Code, notre travail, c'est d'aider les hommes ordinaires comme moi et tous ceux qui nous suivent à devenir de véritables repères pour cette société. Waouh, waouh, waouh, waouh. J'ai la pression. <rire> J'ai la pression. Là. Je, je, en fait, je me regarde, je, je la regarde <rire> euh, J'ai raté le code, dirait. <rire> Il représente, en tout cas, euh, nous sommes en excellente compagnie, excusez-moi, comme vous l'avez vu et entendu. Donc, sans plus tarder, discussion, confidence et anecdote, c'est dans le talk. Waouh, wow. ouais. ouais. sacré programme. <rire> Alors, avant de nous lancer dans le vif du sujet, nous avons à nos côtés le fondateur de la plateforme Men's Code, qui est Guy, qui va nous en dire plus sur cette plateforme. Et j'aimerais rajouter que, Guy, ta plateforme transforme des hommes ordinaires en véritables repères. Wow Ouf Tu nous mets la pression, là Il est représenté, non mais regardez-le Il est transformé, de l'a tête. Non, euh, oui, bon, je suis cofondateur de cette plateforme parce mmh. qu'il y a toujours quelqu'un avec moi. je travaille avec mon père. Ah. Donc, je travaille toujours euh, accompagné. Quoi qu Félicitations, waouh wow. Je peux pas faire ça tout seul. Mmh. Et donc, euh, que voulais-tu savoir exactement sur cette plateforme Peux-tu nous en dire plus À quoi sert ta plateforme ah, Oui, ok, très simple. Euh, L'idée, pour moi, c'était que j'observais beaucoup les femmes, en fait. J'étais un ah. peu envieux de oh. Oh. Oh. <rire> <Ouais. Voilà. rire> La vérité, c'est que j'étais assez envieux. En fait, les hommes, quand on se rencontre, quand on se retrouve, on va être très locaux sur certains sujets, mais qui parfois sont superficiels, je trouve. Mmh. On va parler sport, on va parler boulot, on va parler des problématiques peut-être qu'on retrouve dans notre activité. Mais on va pas parler des problèmes profonds liés à notre enfance. Les mmh. troubles, les doutes, les wow. sentiments négatifs qu'on pourrait avoir des choses qu'on n'aborde pas nécessairement. Et c'est difficile parce qu'après, vous, mesdames, mmh. ben, vous nous me reprochez. C'est pas C'est vrai, c'est vrai. Je t'en tiens, je t'en tiens. Je t'en pas, pas, pas, pas discussion dis profonde. Okay. Donc tout ça, ben, c'est parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui ont été supprimées à l'homme parfois dès la naissance, mmh. telles que la parole. Mmh. Ne pleure pas, sois un homme. Mmh. Ne te plains pas, sois un homme. Ne fais mmh. pas ci, sois un homme. Sois dur, digne, fort, tiens-toi droit, sois un homme. Mmh. Ok, donc tout ça, ça crée des troubles. Oui. Ça crée des risques psychosociaux, comme on dirait, en, en ressources humaines. Oui. Et ben, il faut combattre ça. Oui. Il faut que les hommes oui. aient un espace de discussion, un espace libre sur lequel ils vont oui. bah, ben, un broc à, à peu près leur âge, j'ai une trentaine d'années, oui. j'entreprends, oui. j'ai la grâce d'avoir énormément de succès dans ce que je fais, oui. mais oui. c'est beaucoup de travail. Oui. C'est-à-dire que juste avant ça, en, juste avant l'émission, j'étais encore en train de travailler, oui. je rentre de l'étranger, etc. Ma oui. voix est même partie. Oui. Mais on se doit de travailler et d'avoir une espèce de sens du devoir. Yeah, man, certains man, parleront d'éthique de travail mm, moi je, je parle mm. de sens du devoir mm. c'est à dire que tu dois faire des choses quoi qu'il arrive parce que ce sont tes responsabilités yeah, et man, prendre man. ces responsabilités c'est quelque chose qu'on doit réapprendre qu'on doit redécouvrir et puis c'est hyper cool en fait de prendre des responsabilités ah, c'est chiant, c'est vrai, mais c'est hyper cool vrai. en réalité et il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on doit absolument euh, redonner les lettres de noblesse à l'homme mm. travailler ensemble, nous retrouver, nous rencontrer discuter, parler mm. de nos tabous et être en mesure de trouver des pistes de réflexion afin de changer les choses et transformer les abordinaires, ordinaires, wow. comme tu disais. Ah, les gars, s'il vous plaît, partagez, partagez, partagez. On a la doc, là. Les femmes, partagez aussi, partagez, parce que là, vous vous plaignez, voici la solution. Non, non, là, si tu te plains après, c'est ton problème. Les clés sont là, quoi, c'est... Waouh wow. <rire> ah, mesdames, <rire> <vous> êtes... <rire> non, non c'est vrai. Ça me pas. Ça me pas à <rire> reconnaître. Donc, par rapport à notre thème qui est donc les lieux de rencontre euh, des, des, des chrétiens, hein, où est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce qu'on peut faire du speak dating, d'accord. Mmh. On a, voilà, on aura un peu à voir votre, votre opinion, votre ressenti sur ce sujet. D'accord. Yes. Euh, pour euh, faire des rencontres en tant que chrétien, pour vous, quels sont les lieux qui sont euh, adéquats, appropriés, adaptés euh, Marisa ben, Déjà dans nos églises. Amen <rire> oui, oui, C'est oui, là où euh, tu grandis. Et... Euh... Il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un qui sort très long <rire> Mais Elle, je Elle, dirais... juste à l'église. Hein. Non, quand il y a des concerts aussi. J'aime beaucoup. Amen. On peut voilà. aller dans d'autres églises, mm -hmm. rencontrer euh, des personnes qu'on ne connaît pas. Mm. Voilà, je dirais juste ça pour l'instant. Après, ah, <rire> les églises, c'est bien, effectivement, mm. puisque... En tant que chrétien, bon, mmh. voilà, on cherche prioritairement les chrétiens. Hein, si mmh. on doit, voilà, ce qu'est faire qui est indiqué. Mais euh, je pense qu'on peut aussi sortir. Euh, moi, je suis quelqu'un qui sort énormément. Par mmh. exemple, euh, j'aime bien aller dans des musées, euh, dans des euh, after work, des choses du travail. Ça, ça me peu. permet de, voilà, déjà d'évangéliser d'une part, parce que j'aime mmh. parler de ma foi et témoigner. Et possiblement, ça me permet de rentrer dans quelqu'un aussi. Donc, euh, je pense que tout lieu, mmh. adapté, on s'entend. Mmh. On va revenir après, si deux personnes vont intervenir. mais mmh. euh, soyons je... cultivés, les gars. <rire> Voilà, mm -hmm. parce qu'il y avait on peut rencontrer son conjoint ou sa conjointe à travers les événements, je dirais, banals. Euh, J'ai ouais. une question, est-ce que euh, le fait de rencontrer euh, son mari, son, son futur mari, ou sa future femme, sur son lieu de travail, c'est euh, pour vous euh, quelque chose qui est envisageable ou pas forcément bonne chose, parce qu'on peut pas mettre un jugement dessus, mm -hmm. mais le fait que les rencontres puissent être euh, sur euh, le lieu du travail, il a ah, moi pas... Je... Non. Moi, moi, je suis je pour. Vraiment moi, pour non. En fait, moi, je pense qu'il faut se laisser conduire, être sage mm -hmm. et surtout, le plus important, c'est aussi de... De ne pas faire les choses en secret. C'est-à-dire que quand on est ouais. à l'église, ben, on a aussi des autorités et tout. Mm -hmm. Donc, si il ben, y a quelqu'un qui nous intéresse et tout, il ne faut pas faire ça en mode euh, en discret, quoi. Parler, mm -hmm. On parlait. Mm -hmm. c'est vrai que là, il y a aussi une contrainte. Là, nous sommes dans l'épisode Covid. Il y a certaines ah, choses peut-être qu'on ne pourrait pas faire. Il faut réadapter. Justement, en réadaptant. Que proposez-vous Voilà. rapport vous travail ce Je tu disais ça. Je Je pense bah que non, zoom, <rire> zoom, je zoom, ça. adapté ah. c'est un ça. Je moi ça. disait par rapport du travail vous dis tu ça. Je pense que ça. ça. Je vais faire la comparaison, c'est pas comme si voilà, on allait en boîte de nuit mm -hmm. euh, pour rencontrer quelqu'un, là c'est différent, mm -hmm. c'est pas la même ambiance, vous mm -hmm. voyez, c'est euh, un cadre, je pense, comme elle a dit, qui doit être... Euh euh, adapter et ne hum. pas faire les choses euh, en sournois et surtout ne pas aller euh, piquer mm -hmm. à toutes les fleurs quoi Parce Parce qu'il est vrai que euh, le lieu de travail, on passe quand même 7 à 8 heures par jour, parfois ah, plus, bien. et ça peut expliquer mm -hmm. qu'on rencontre euh, ouais. euh, son futur euh, dans, en, en ce lieu. Mais j'aimerais ouais. avoir ton avis. Ce fait. Fait. non, non. Là, nous sommes... Tous les vous hommes sont savoir. là. -bas. Tous vous les hommes sont là de savoir. Vous savoir, au risque de vous... Surprendre. je crois pas qu'il y ait un lieu en réalité mmh. je crois pas qu'il y ait un endroit où il, y a, il, pousse des il pousse des célibataires et, et pas mmh. que vous devez forcément matcher je crois pas qu'on ne puisse pas rencontrer la femme ou l'homme de sa vie en boîte de nuit par exemple on peut tout à fait le faire je crois pas que ça puisse forcément fonctionner en rencontrant son homme ou sa femme dans une église et je vais vous expliquer pourquoi parce que il a plein de scandales des histoires de scandales on en entend, parfois dans les lieux de culte, mm -hmm. ailleurs aussi. Et c'est donc pas une histoire de lieu. Et j'aimerais aussi rappeler à quiconque qu'il est le lieu, en fait. Amen. Pour moi, il n'y a pas de lieu de rencontre, c'est toi le lieu de rencontre. Parce que, pour ceux qui sont chrétiens et qui lisent la parole régulièrement, il est dit que vous êtes le temple Amen. de l'Esprit-Saint. Du coup, vous êtes vous-même un lieu. Il ne s'agit pas de chercher des endroits où on va trouver des célibataires, il s'agit d'être soi-même le bon lieu pour trouver la bonne ou le bon mmh. célibataire adapté à soi. Si tu ne wow. te cultives pas, si tu ne mmh. te remplis pas, si tu ne définis pas ton identité, si tu ne revois pas ton sens des responsabilités, si tu n'es personne, dans le sens où tu ne fais que copier les gens mmh. qui sont autour de toi par manque de personnalité ou par souffrance d'influence négative. Mmh. Eh bien, nécessairement, tu vas rencontrer des écueils. Mmh. Tu vas te retrouver avec des personnes qui vont profiter de toi, vont mmh. abuser de toi ne vont pas te mmh. voir comme tu aimerais être vu. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est une des majeures difficultés qu'on rencontre voilà. quand on est célibataire. Mmh. On veut plaire à quelqu'un tout en étant parfois quelqu'un d'autre. Mmh. Contente-toi d'être toi. toi. Mmh. Tu attireras à toi les personnes qui doivent être attirées. Mmh. Mmh. Peut-être que la sœur ou le frère que tu aimerais attirer n'est pas attiré par toi parce que ta personnalité, ton style, la personne que tu es ne lui convient pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mmh tu attireras à toi le type de personne qu'il faut. Mmh. Et si jamais, pour attirer un type de personne, eh bien, tu dois faire certaines choses, assure-toi que ces choses ne te compromettent pas. Assure-toi que ces choses ne font qu'une chose, te rendre honneur et glorifier ton Père. C'est tout ce qui wow. compte. Amen. Si tu dois progresser dans les affaires, mmh. si tu dois progresser intellectuellement, Amen. si tu dois être plus drôle, si tu dois laisser pousser ta barbe parce que ta ah, femme est ça. <rire> si tu dois laisser pousser ta barbe parce qu'en ce moment, c'est à la mode. Ok, tant que ça t'honore et que ça ne te compromet pas, mmh. fais-le. Mais mmh. ne tombe pas dans des travers juste pour plaire à quelqu'un et ne va pas dans des lieux juste pour rencontrer quelqu'un mmh. alors mmh. que le lieu, c'est toi. C'est ah, très, très ouais, important, très, très, important. Moi, ça me fait penser euh, à une, une Maxime, en quelque sorte, qui dit que soyez vous-même parce que les autres, les sont, autres déjà sont déjà prêts. Exactement. Mmh. Il est important d'être soi-même, mmh. simplement. Mais justement, une fois qu'on est prêt, mmh. c'est bien, bien beau d'être prêt, mais la personne tu n'as pas rencontré chez toi, elle va pas venir dans ta maison. Quel est le lieu euh, Physique, l'environnement, est-ce que c'est un site de rencontre Est-ce que c'est un restaurant oui, bah, Moi, je pense qu'il faut être acteur aussi, parce que des fois, on attend que les choses arrivent. Alors que des fois, c'est à toi de bouger, de, je ne sais pas moi, peut-être d'aller dans des endroits où tu n'avais pas l'habitude d'aller et de favoriser aussi bah, les, les échanges, les de s'intéresser oui. aux personnes. Parce que des fois, bah, on veut rencontrer les gens, mais on ne s'intéresse pas aux autres. Alors que d'autres aussi ont des choses à apporter. Et des fois, oui. c'est comme ça que bah, tu te dis « Ah, un tel, bah, il est pertinent dans ceci, il me ressemble dans cela. » Et bah ben là, il va y avoir la connexion parce que en fait, toi, tu t'es mis en mouvement. En fait c'est vrai. Ça me fait penser vous... parce qu'il y a des gens qu'on rencontre parfois, euh, ils ne parlent que de. J'étais assis en phase 2. Ah, là, là. Non, mais oh, j'en ai connu ça. Il me, ah, me parlait que d'elle. ça, ah, moi. Moi, oui, moi. moi. quand je l'ai rencontré, elle oui. ne parlait que d'elle. Ah. Ah. Non, mais c'était instructif. Je n'ai jamais non non, non, non Non, il ne faut pas parler que de soi. Ouais. Et... C'était vraiment pour rebondir sur ce que tu disais, mmh. l'important de s'intéresser aux autres à ce qu'ils font. Euh, voilà tout simplement et parfois ça, on, peut, on peut engager comme ça des conversations oui. euh, les plus anodines et se rendre compte que ben, finalement la personne elle nous correspond Ou euh, elle a des qualités qu'on apprécie, voilà, qu'on recherche Tout simplement Justement donc c'est quoi un bon date, c'est quoi un bon rendez-vous en fait Une fois que vous avez réuni vos conditions, vous savez qui vous êtes euh... bah, Comme Guy l'a dit c'est être soi-même, être simple voilà. En gros c'est le lieu c'est l'endroit... Un bon date, c'est... Tu veux quoi sois... Être, être soi-même, soi ça Être simple. Si tu aimes la nature, et bien, bah, voilà. un parc. Tu ne joues pas quelqu'un d'autre Non, il voilà, n'y a ça. pas de standard à avoir, il n'y a pas de critères, de caractéristiques. Ah, il faut que ce soit comme ça, rentrer dans le tel. au restaurant. Bah, non, pourquoi un restaurant Une fois que nous sommes intéressés par la personne, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Quelle est la technique d'approche, en fait <rire> Il y a plein de techniques. Ah, vas-y, vas-y Je suis star. Non, je rigole. Vas-y, ah, vas-y, vas lâche-toi. Hein. Non, honnêtement, je pense qu'il faut être simple. Déjà, après, il faut être curieux. S'intéresser à la personne sur ce qu'elle fait dans la vie. Par exemple, le travail, ses projets. Euh, mm -hmm. Ça fonctionne bien, voilà. C'est des discussions, on pas avec ses gros sabots. Ah, t'es beau, ah, t'es belle. Non, on n'est pas des animaux. Je pense qu'on est un peu... Non, mais c'est vrai, on est un peu, <rire> peu, peu intelligents. En fait. euh, <rire> voilà, <rire> la discussion sur les projets. Euh, moi, je sais que je m'intéresse beaucoup aux gens, gens ou à la personne oui. en général. Et euh, bah, ça fonctionne comme ça, et on trouve des points communs à tomes crochet mmh. Et la discussion se crée comme ça, de fil en aiguille. Voilà, pas arrivé, tu me plais, non, c'est plutôt qui, tu toi. Pas tout de suite, ton Facebook, dans 06. Ah, ça, c'est pas possible. Ah non, non, non. Ah, non, zéro demande Ah non, c'est zéro. Grâce ta technique, ou pas ta technique, mais comment tu... Ne dévoile pas ton jeu. Ne pas ton jeu. Non, mais par exemple, je vais regarder, je sais pas s'il aime telle ou telle chose, je sais que là, si on se rencontre à cet endroit-là, bah, ça va connecter. Donc, du coup, je vais plus aller dans ce sens-là pour que ça puisse arranger les deux et ça va favoriser un climat de... D'échanges en fait. D'accord. En gros, tu vas au kebal, tu as faim, tu vois au kebal, tu vois quelqu'un, il te fait passer devant. Non, madame. S'il aime le sport, je vais lui dire Ah, bah, viens samedi, on va regarder le match les gars. Les salles de sport sont allez les gars. Les salles de sport, les gars. D'accord. Il y a des attaquants. Oui, un Toi, Guy, ton avis La personne te plaît <rire> <Mais Marie's rire> bon, Bonjour, pas, je suis le créateur de la plateforme. <rire> tu les... peux dire. Et si tu veux. Bon, Ça, que... moi je dirais, euh, je parle par rapport à ma personnalité. Mm -hmm. euh, alors, je dirais en fait de rester soi-même, mm -hmm. effectivement. Mais euh, j'ai toujours eu ce, Cette... en fait, pour moi. Même si je l'ai fait, mais pour moi, la femme euh, ne devrait pas trop s'engager comme étant un homme qui vient vers euh, une femme. Elle ne devrait pas être entreprenante, quoi. Voilà, ça. parce que, non, pas entreprenante. Il y a une différence pour moi parce mmh. que je me dis, elle peut effectivement faire des signes, mmh. tout simplement en s'habillant, mmh. le regard, les choses les sens, voilà, la manière d'être, etc. Mais je dirais pas de, effectivement de, de venir euh, dire à une personne, voilà, je suis intéressée par toi ou voilà, mmh. tu me plais. Mais plutôt lui faire comprendre, c'est différent. Tandis que, tandis que, tu me plais. <rire> voilà. Et euh, moi, je, je, c'est vraiment l'homme. Parce que aussi, sans je trop. me dis que si l'homme ne vient pas lui-même c'est comme si ce n'est pas lui qui a choisi. Ça. Mmh, et et l'homme, voilà. je pense, hein, a une, un besoin de... <rire> besoin de... choisir sa foi. <rire> non, mais, loin, loin, non mais, mais, mais a besoin, besoin. <rire> je, je pense, pense de, de pouvoir, en fait, être un homme mmh. et venir, en fait, euh, vers euh, sa promesse. Ouais, ça... En gros, tu lui envoies des signaux avec subtilité oui, voilà. pour... Euh, voilà, ouais. je suis intéressée. Oh. Elle hey, m'envoyait mais... des signaux à Don. <rires> <rires> <rires> euh, tu un peu euh, partagé, non Ouais, je vais, je, vais, je vais faire une réponse, euh, j'espère courte en tout cas, parce que j'ai ai beaucoup aimé ce que vient de dire euh, Marisa. Alors, avant même de chercher à, à aller voir quelqu'un, il faut d'abord euh, s'identifier soi. Mmh. Et, et savoir en fait ce qu'on est et où on mmh. veut aller. Mmh. Une femme devrait toujours poser à un homme où tu vas comme question lorsqu'il de wow. s'approche d'elle. Mmh. C'est bien de venir comme ça, tu viens avec ton costume, tu vas avec ton meilleur appareil, mais en fait tu vas où La vie. La oui. vie, voilà exactement. La vie que tu veux proposer à cette femme, mais c'est quoi en réalité C'est la raison pour laquelle avant de chercher à courtiser quelqu'un, il faut savoir ce qu'on veut de soi. Mmh. Je veux être tel type d'homme, je veux être vu de telle ou telle manière, je veux créer telle ou telle, telle chose. Et en fait, quand tu sais ce que tu veux être, ce que tu veux faire et donc ce que tu veux avoir dans ta vie, c'est là où tu commences à regarder les femmes même différemment. Mmh. Même s'il y en avait plusieurs en face de toi et que tu avais le choix, bah finalement, tu te rends compte que pour tes objectifs mmh. de vie, oh, elle était, il y en a déjà sept qui sont éliminés. Donc, tu vas pas avoir n'importe qui. C'est mmh. ça, en fait, la première chose à faire, c'est savoir où tu vas. Donc, qui tu veux être, ce que tu veux faire et ce que tu veux avoir ah dans mmh. Une fois que tu sais ça, le type de femme qu'il y a dans ton environnement, il y aura un tri sélectif qui va s'effectuer et tu mmh. ne perdras plus de temps. Idem pour les femmes, hein, bien entendu. mais mmh. Je m'adresse à ça. <rire> mais une fois que tu fais ça, tu es déjà dans le bon. Ensuite, il ne s'agit pas d'aller voir quelqu'un. Il faut aussi observer la personne. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit tout à l'heure Marisa, c'est parader. Mmh. C'est-à-dire qu'une femme va peut-être pas forcément être entreprenante dans le sens « Bonjour, tu me plais j'ai bien envie qu'on en avance ensemble. <rire> » Ok, d'accord. Peut-être qu'une femme ne voudra pas faire ça pour X ou Y présent. Certaines femmes le font et ça mmh. plaît énormément. Il mmh. y a des hommes qui apprécient oui, si ça. Bien, je vais répondre à ton dernier point tout ça. à l'heure. Hum, tu peux aller voir une femme, tu peux le faire, mais parade d'abord. Mmh. Observe-la davantage quand tu sais que c'est elle ou elle que tu veux. Observe-la davantage. Parade devant elle. Montre-lui ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais. Montre-lui ta personnalité. Mmh. Comme ça elle peut aussi te choisir. Parce que c'est pas seulement wow. l'homme qui choisit. Tu n'es pas une proie. Oh mmh. Tu n'es pas ah un vieux. Vraiment. C'est ça. Vraiment. Merci. Merci. J'aime bien, j'aime bien. Non, mais vous n'êtes pas des proies les femmes. Oui, vous yes. ne laissez pas à considérer comme des proies. Mmh. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment être choisies. C'est vrai. Non, ça, c'est dans les films où t'es le Chosen Wild et Ménu de quelque chose. Non, non. Ève, elle était là. C'est ça. Il a pas choix. Déjà, il n'avait pas forcément le choix. Et, et, et ensuite, elle était équipée pour mmh. que wow. lui seul la reconnaisse comme wow. les os de ses os et sa chair. Oui. Oui. C'était ça. Donc, sois équipée. Mmh. Sois équipé, femme, ah. ne te laisse pas choisir parce que voilà, ça fait longtemps que t'es seul et puis il mmh. euh, y a, ah, là, là, y a un Gasparien qui est arrivé et puis là, en envie fait, d'être <rire> avec toi donc comme c'est le seul qui a fait le pas alors il t'a choisi. Oh. Non, wow. ça fait oh, longtemps que tu es célibataire, tu vas prendre au rabais. Non, La vie c'est pas ça. Choisis aussi ah. l'homme, parce que tu es quelqu'un, ah, mais... tu veux être une personne, tu veux faire des choses et tu veux obtenir des avoirs. Donc, toi aussi, en fait, tu as une identité, ce qui te permet de faire un tri sélectif de tous les hommes qui sont en face ah. de toi et de choisir celui qui aura le mieux paradé également. Ah. Ça, c'est très il faut important. C'est pas... ouais. très important. Et euh, petite parenthèse, on retrouve ça dans la nature euh, les, les femelles, exactement. les animaux, exactement. elles vont sélectionner le mâle, en fait, le exactement. plus capable, le ouais. plus performant. Dans ce qu'elles recherchent. Exactement, ah, dans exactement. ce qu'elles recherchent, tout simplement. Parce que tu as une vision aussi pour ta propre vie mm -hmm. et il n'y a rien de plus dangereux que de s'associer à wow. vie mm -hmm. avec une personne qui t'envoie mm. dans un mur mm. Mm. donc parfait. tu es copilote ça veut dire que tu regardes la route toi aussi mm. Mm. les standards wow, wow. Très bien. wow. Ouh. Mm. allez donc on va digérer ça les Bonjour. hommes réagissez-là. Si est-ce si que, si Est que ça vous <rire> plaît vous avez noté les conseils et tout c'est bon vous êtes prêts mm. ok <rire> je compte sur vous les gars Très bien. Vas-y. Ok, très bien. Mais bah écoutez, euh, avant de passer donc, euh, à la question suivante, euh, on va vous diffuser euh, un court extrait de notre make-up artiste, Marisa. C'est Marisa, wow ouais Marisa <rire> wow Tout d'abord, prenez un pinceau estompeur et appliquez le fard choisi sur la paupière. N'hésitez pas à prendre le temps qu'il faudra afin que la couleur posée fasse un effet flouté. Avant de commencer à travailler les yeux, n'oubliez pas de travailler votre teint. Pour un teint lumineux et frais, tout d'abord, nettoyez votre peau à l'eau micellaire et l'eau de rose selon le type de peau et appliquez une crème hydratante. Pensez à travailler vos sourcils, les cernes, le contouring et le fard à joues. Prenez un nouveau pinceau à pointe fine afin d'appliquer une nouvelle couleur, telle que le noir, qui permettra de légèrement ombrifier le coin extérieur de l'œil. Dès que cette étape est faite, n'oubliez pas de mettre du mascara. Au ras des cils du bas, faites un rappel de la couleur précédemment utilisée avec un pinceau de petits poils et estompé. Enfin, nous attaquons la bouche. Tout d'abord, on commence à appliquer le baume à lèvres. Par la suite, on trace le contour de la lèvre à l'aide d'un crayon pour les lèvres. Et pour terminer, on applique le rouge à lèvres. pinceau plat qui va nous permettre de corriger les erreurs et les légers débordements du rouge à lèvres à l'aide d'un anti-cerne de sa teinte. Et nous terminerons par estomper. On prend un pinceau large qui va nous permettre de venir unifier le teint. N'hésitez pas à venir estomper tout le visage afin que les matières se fondent entre elles pour éviter les démarcations. Dernière étape, on fixe le tout avec un spray fixateur. Cela va nous permettre de conserver le maquillage intact et plus longtemps. Son utilisation est recommandée pour les longues journées ou les occasions spéciales. Vous êtes maintenant prête. Wow. wow Merci, Mareza. Ça a l'air Ça a l'air Merci. Merci, merci. merci Marisa pour cette vidéo qui ah, m'a certainement oui. aider beaucoup de oui, jeunes. Ah, merci. merci, merci, merci. Du coup, est-ce que le style, c'est important pour l'un et l'autre Ah oui. Ah, ouais. ah ouais. <rire> non, en fait quand tu vois quelqu'un bah déjà le la première chose que tu vois bah, c'est la personne donc, si tu arrives et tout, tu en mode tongue, tout ça va. Ne mettez pas des fonds, les gars. Il y a le côté spirituel, mais c'est dans le rien. regarde le physique d'abord. Non, mais c'est ce qu'on ce qu ce qu peut être négligé, quoi. C'est ce qui, est qui frappe aux yeux. Moi, j'ai as été associé à quelqu'un oh, bah, et, et la ah, personne oui, qui sort avec elle et tout, elle est négligée et toi, tu, diras tu diras es là. On a Marisa qui est quelque chose. Ah oui, oui. C'est rebondir. Vas-y, rebondis, rebondis. Et toujours par rapport à ma personne, pour moi, effectivement, d'accord, il y a l'habit, mais on ne peut pas forcément se baser que sur ça parce qu'il y a mmh. des personnes qui vivent des situations tellement compliquées mmh. qu'en en fait, il faut arriver à se projeter. On mmh. nous parle souvent de la foi, des yeux de la foi, etc. Nous sommes chrétiens. Arrivons, -nous, arrivons en fait, à nous projeter. Mmh. Et souvent, euh, on se base sur l'apparence de quelqu'un alors que ça ne définit pas la personne. Mmh. Et je suis du style à me dire, OK, tu vois cette personne comme ça, Investir en elle, aide-la, etc. Voir Exactement. comment euh, euh, elle va évoluer plus tard. Elle a vision à sa place si la personne n'arrive pas à, à se visualiser, mmh. etc. Et moi, je suis plus pour Réhausser que, une personne. Customiser une personne. Voilà, vois, que, euh, en fait, vous voulez euh, voir une personne comme ça et me dire, ah non, elle est comme ça. Les femmes capables, <rire> les femmes capables. <rire> oui, oui. C'est mon avis, c'est mon avis. C'est <rire> très intéressant ce qu'elle a dit. Parce qu'en okay. fait, quand on voit quelqu'un, on voit le style de la personne, il faut dire que le style peut évoluer. La oui, personne voilà. peut peut-être qu'elle se cherche, elle ne sait pas vraiment s'habiller. Et là, elle aura quelqu'un à côté d'elle qui va permettre de terminer comme gay. je sais, je sais, je <rire> bon, C'est super intéressant ce que tu viens de dire Marisa Et du coup ça m'inspire beaucoup Parce qu'effectivement lorsqu'on rencontre une personne Elle n'est pas dans sa forme finale mmh. On ne sait pas jusqu'où elle va évoluer Amen. On ne sait pas jusqu'où elle veut être Jusqu'où elle veut faire et jusqu'où elle veut avoir mmh. Donc par conséquent Il est nécessaire d'identifier les personnes Juste par rapport à leur identité Et puis j'aime beaucoup cette parole qui dit que en tout cas, nous, les hommes, on doit aimer nos femmes. Wow. On doit être en mesure de, se, de nous sacrifier pour elles. Ah, on oui. doit être en mesure de les abreuver de paroles suffisamment valorisantes. <rire> voilà, je peux te <rire> On doit les abreuver de paroles suffisamment ah, valorisantes ah, pour ah, leur ah. permettre d'avancer. Mmh. C'est très important parce que on doit se présenter nos femmes. Je parlais de beauté tout à l'heure. Mmh. On doit se présenter nos femmes comme étant sans tache, ni rire, ni rien de repréhensible et la montrer devant nous-mêmes comme cette femme glorieuse. Mmh. Ta femme, tu dois l'admirer et c'est ah, aussi ton travail. Bien. Parce qu'on a ce pouvoir en tant qu'homme et aussi en tant que femme de créer les choses à la bonne image et à la bonne ressemblance. Donc, quel que soit son style, tu peux l'emmener chez Zara ou chez Vito en fonction de ton porte-monnaie, de ton budget. Mmh. Tu peux aussi lui présenter certains maquillages, certaines techniques de make-up, S'y intéresser avec elle mmh. ou lui faire s'y intéresser si elle mmh. ne s'y intéresse pas. Mmh. Tu peux aider ta compagne à s'intéresser à certains sujets. Mmh. Tu peux, si elle, si vous devez même faire du sport, vous pouvez le faire ensemble mmh. plutôt que de la pointer du doigt et lui dire « tu es pas au sport non ». Non oui. vraiment, Fais mmh. ça avec elle. Trouvez des moments de complicité et puis il mmh. n'y a rien de plus beau que de partager, de mmh. grandir, mmh. de mmh. progresser mmh, et d'évoluer mmh. ensemble. Mmh. Donc, mmh. Ne te fie pas forcément au style. C'est bien parce que c'est l'extension de toi-même, mmh. certes. Mais ça, c'est quelque chose que tu dois créer parce que mmh. tu en as le pouvoir. Amen. Amen. Wow. Amen. Investis encore plus. Investis, <rire> cultive, cultive, cultive, cultive, cultive. Cultive, <rire> <C 'est> cultive. <rire> <rire> <rire> <cultive, cultive. <rire> tu veux rebondir sur ce qu que disait Guy, c'est vrai on traverse, comme Marisa euh, l'avait dit de aussi, des périodes qui sont des fois compliquées. Où on n'a pas tous les éléments, toutes les ressources. Et euh, justement, bah, un couple, c'est à deux. <cousse> et. Euh, on se complète, entre guillemets, voilà, c'est je n'ai pas ça, toi tu as, moi j'ai ça, je te donne ça. C'est vraiment du partage, du donnant-donnant. C'est une association. Exactement. Vous ne faites une plus qu'une seule chère. C'est ça, nous, une bien. pour le mariage, c'est wow. ça. Écoutez, euh, moi, waouh, vraiment été béni, ah ouais, ouais, ouais. n'est-ce pas? Merci, coach. merci à vous, merci pour ce changement de qualité. On se retrouve tout de suite après une courte pub. Retrouvez le livre Se préparer à réussir son mariage, écrit par l'apôtre Alain-Patrick Tsengue, disponible sur Amazon en version numérique et papier. De retour sur ce plateau avec vous, c'est à vous la parole. Nous prions pour vous, nous vous encourageons et c'est vous qui en parlez avec vos sujets de prière. De retour sur le plateau, c'est à vous la parole. Nous prions pour vous et avec vous. Dalia, peux-tu nous donner les requêtes des internautes s'il te plaît Alors bonjour. Nous avons un premier sujet donc euh, pour euh, toutes les personnes, en tout cas tous les hommes qui sont en quête de repères, en quête d'identité et en quête de pères euh, père aussi pour pouvoir devenir justement bah, des hommes forts, qui construiront des familles fortes pour euh, une destinée impactante. Amen. Amen, amen, ça tombe bien. Nous avons le coach avec nous. <rire> oui, je vais te s'il te, te plaît. Okay. On va élever la voix et mettre des souhaits pour toutes ces personnes qui recherchent des repères, qui recherchent à devenir des modèles et s'identifier en tant qu'homme à une bonne image afin de devenir ces hommes glorieux qui ont conscience de ce qu'elle a destiné. Alors, mon souhait pour toi, mon frère qui nous regarde, il est très simple. Il est que à partir de maintenant, au-dedans de ton cœur, tu sois en mesure de faire une introspection. Tu sois en mesure de découvrir ce que tu veux pour ta vie et la destination que tu souhaites atteindre. Il est important que tu ne regardes pas le tumulte et les eaux tourbillonneuses qui sont autour de toi. Fixe tes regards sur l'objectif parce que tu vas assurément passer de l'autre bord. Mais si tu fais comme notre ami Pierre et que tu regardes l'eau qui est autour de toi, tu risques de couler. Ne coule pas. Reste les yeux vraiment fixés vers l'autre bord car assurément, tu vas marcher et ta barque va t'emmener de l'autre côté. C'est une assurance. Tu as énormément de modèles autour de toi. Tu as énormément d'hommes auxquels tu peux t'identifier. Il y a notamment le révérend Alain Patrice que je t'invite à regarder de très près afin que tu sois en mesure de t'identifier à son témoignage de voir combien sa vie porte du fruit et de voir combien sa vie a du prix tu n'es pas insignifiant, tu es signifiant ça signifie qu'autour de toi pour quelqu'un tu comptes mais tu ne l'as pas encore identifié et tu ne le vois pas je t'invite à regarder correctement à fixer tes regards sur le bon endroit afin qu'assurément tu sois en mesure d'atteindre tous les objectifs de ta vie ne regarde pas la situation actuelle. Ne regarde pas la réalité. Tu es en mesure de construire et de créer ta vérité. Et c'est ça qui compte. Non la réalité, mais regarde à ta vérité. Quelles que soient tes conditions financières, tes conditions sociales, tes conditions de vie, tes conditions de problématiques de santé, il y a un autre bord. Je t'invite à t'y fixer, à observer des modèles comme le révérend Alain Patrice Tsengé et d'autres comme le pasteur Ivan Kassanou. Pour que tu sois en mesure de te refondre ce qu'est l'image d'un homme véritable, imite-les marche dans leur pas, vis leur vie, assurément, tu vas décoller et progresser. C'est une parole qui est vraie, celle-là dans ton cœur. Médite la nuit et jour afin qu'elle ne s'évapore point, mais qu'elle s'accomplisse et qu'elle se réalise. Amen Amen Amen, Amen Merci beaucoup, gloire à Jésus. Amen Et nous avons un deuxième sujet de prière donc pour toutes ces femmes qui ont besoin d'assurance également d'assurance, de connaître leur identité, leur valeur, leur qualité, de pouvoir se projeter du coup comme des copilotes qui regardent la route et qui vont quelque part. Amen, amen. amen. amen, amen. J'invite vraiment toutes les femmes qui regardent cette émission à vraiment se considérer en tant que femmes et prendre conscience de leurs valeurs. Si vous avez été abusé, si vous avez été trahi, si vous avez été meurtri, la Bible nous dit que c'est le passé. Tout ce qui est passé est passé. Absolument. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si vous avez envie aujourd'hui de vous marier, vous devez prendre conscience de votre valeur et de qui vous êtes. Je vous invite véritablement à vous poser, à prendre un temps, une de faire une introspection sur qui vous êtes et de vous considérer, de vous valoriser mettez-vous en haut, placez-vous vraiment un pied en haut, ne vous dites pas que vous n'êtes pas capable, ne vous dites pas que un homme doit forcément venir vers vous pour euh, vous ramasser, pour euh, vous payer quoi que ce soit ou si ou ça, non, vous êtes capable de le faire par vous-même, vous êtes capable de faire les choses en tant que femme et vous rencontrerez un homme j'y crois, qui croira en vous, qui sera capable de, viser, de vous faire évoluer, de vous faire monter vous rencontrerez un homme capable, si vous êtes et si vous tenez ferme en Jésus-Christ vous serez Capable. Vous vous marierez, j'y crois, je amen, déclare sur amen. vos vies, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas pauvre, vous n'êtes pas laissé, vous n'êtes pas meurtri, vous êtes guéri, vous êtes choisi et vous êtes béni au plus puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Waouh, waouh, waouh. merci pour vos prières. Yeah. Euh, moi, elles ont été puissantes, je les <rire> ressenties avec énergie. <rire> amen, amen, amen. Alors, vous pouvez retrouver Guy. Bien sûr, sur sa plateforme Men's Code, sur yeah, Instagram ça. et sur YouTube. Oui, Donc, les frères, les sœurs, <rire> n'hésitez pas à y aller. Au fond de moi, je suis convaincu mm -hmm. que cela vous a plu. Yeah, Donc, n'oubliez pas de le regarder de nouveau, laisser les commentaires, surtout garder ce que vous avez reçu. Mm -hmm. Car c'est un don de Dieu. Il ne faut pas le gaspiller. Amen. amen. Amen, amen, amen. Merci à vous pour votre fidélité. Et n'oubliez pas de semer. Si cette émission vous a plu, vous a béni, le lien s'affiche Paypal pour semer, pour cette parce que nous le faisons pour vous, mais aussi avec vous. Et ce amen. sont vos dons qui nous permettent de nous tenir devant vous et de nous proposer du contenu de qualité. De... Amen. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux. Mm -hmm. Nous vous y attendons. Instagram, dit, YouTube. Instagram, YouTube. Facebook, Facebook, partout, et ils vécurent heureux, nous vous y attendons. Amen. On se dit à la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye. bye. bye.